Il fut un temps, Israël ne recevait aucun message, aucune révélation de la part de Dieu, car il n'y avait aucun prophète et aucune autorité établie par Dieu. La Bible dit que dans ce temps-là, chacun faisait ce qui lui semblait bon à ses yeux. Naturellement, un temps dans lequel Dieu est apparemment absent devrait être un temps terrible, car dans une société où Dieu est absent, il faut s'attendre à ce que chacun agisse selon ce que lui dicte son intellect. De nos jours, les choses sont très différentes. Le problème n'est pas que Dieu ne parle pas, sinon Dieu n'a plus rien à dire, car il a fini de parler. La Bible dit que Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et l'on n'y prend point garde. Pendant plus de 2000 ans, Dieu a parlé à travers l'Évangile. La volonté de Dieu est claire pour nous tous. Autrement dit, tout le monde sait ce qui plaît à Dieu. Mais parfois, nous sommes trop égocentriques, ce qui fait que nous voulons seulement faire ce qui semble bon à nos yeux. De nos jours, les gens sont devenus trop arrogants vis-à-vis -vis de Dieu. L'homme moderne n'accepte plus que l'univers ait été créé, il n'accepte plus qu'il a été lui-même créé, et qu'il est par conséquent un être fini et limité. Ils se sont cachés derrière la science pour justifier leur stupidité et leur arrogance. L'homme moderne est allé trop loin dans son autocomplaisance et son arrogance, son attitude vis-à-vis -vis de son créateur. Le Dieu de la Bible est tout simplement une effronterie. Il a volontairement rejeté l'évangile et ses valeurs alors qu'il se tourne à bras ouverts vers l'occultisme. L'astrologie, la divination, la sorcellerie, les incantations, la magie, les pratiques méditatives, le spiritisme et les sectes. L'homme moderne s'est rébellé contre Dieu. Par conséquent, Dieu est incapable de le sauver parce qu'il n'accepte pas sa grâce, l'évangile de Jésus-Christ, pour être sauvé. Mais très bientôt l'histoire se répétera. Au temps de Noé, Dieu a inondé toute la terre pour détruire les incroyants, ceux-là qui se moquaient de la parole de Dieu. La même chose arrivera dans les jours à venir, mais cette fois-ci avec le feu, les fléaux, les tribulations et les grandes tribulations. Oh mon ami, pourquoi ne devrais-tu pas être sauvé? Dépose ton arme de la rébellion, arrête avec ton arrogance. Accepte Jésus-Christ pour ton sauveur, pour ton Seigneur, pour ton roi. Invoque-le dans ta prière et il viendra à toi. La Bible dit que Dieu s'oppose aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles.